yagui metti xaar on arrive au bout du tunnel l'offre ande mod yeugun je veux d'rave lundi vous lendi à partir de 21h une heure de temps une heure de folie ñi diké xox la magi na fess ne mën dam mala saw ñi mandi yeugun na na fess ne mën 21h une heure de temps de folie 21h 22h allez bye ciao les amis les amours. Oui, bye, wey oui, bye oui. We bite, we bite. We bite, we bite. We bite, we bite. the mind. we bite. We alive. Je suis prophète.